Bien sûr qu'on condamne toute forme de violence. Mais moi qui étais dans le cortège, je ne sais pas si des activistes étaient en tête de cortège. Moi ce que j'ai vu, c'est qu'on n'était pas encore arrivé sur la bassine, que qu'on a commencé à, à, à, à, à être sous le feu de tirs de, de, de fumigènes, enfin de, pas de fumigènes, de, de lacrymo et de, et de, et de, et de grenades euh, assourdissantes. On n'était pas arrivé, personne n'avait lancé les hostilités. Les premiers à déclencher des tirs sont les forces de l'ordre. Je suis désolé. Et puis après, moi je vais vous raconter une histoire plus personnelle que j'ai vécu euh, mmh. cet après-midi. On avait des gens qui étaient gravement blessés, dont je pense euh, euh, sont en urgence absolue encore au moment où on, où on se parle. On a essayé de constituer une infirmerie de fortune, dans un endroit un peu reculé. À un moment donné, on a vu arriver ces, ces escadrons de quad, là, qui sont des nouvelles méthodes euh, pour, euh, j'imagine, euh, mater, euh, mater les, les manifestants. Et, et, et nous, les élus, avec nos écharpes d'élus, mmh. des élus, des députés européens, des sénateurs, des, des députés, on s'est mis en protection de cette infirmerie, infirmerie improvisée euh, sur oui. le bord de la route. Et on s'est fait euh, euh, complètement gazer euh, avec des grenades euh, assourdissantes en plein milieu de la, de, de la zone d'infirmerie oui. où il y avait des gens qui, qui étaient en grave difficulté oui. euh, de santé. Oui. Eh bien, je, je, je, je vous dis, ça ne respecte plus aucune éthique. Euh, Benoît bon, euh, Pitot, aucune... on comprend voilà. votre colère et on ne remet pas en cause ce que vous avez vécu. Gérald Darmanin, lui, a dit... L'inverse tout à l'heure. Hein, il s'est exprimé aux alentours de, de 17h. Il a dit que c'était des, des manifestants Moi, qui avaient empêché les forces de l'ordre de, de, de faire évacuer euh, les, euh, les blessés. Et on ne remet pas en cause. Faux. Je voulais Ce que je vous dites. vous disiez. on a dû appeler le cabinet de Mme Borne pour déclencher oui. euh, le, le, le, la venue de, de, du SAMU oui. sur place. Et une fois qu'on a eu appelé Mme Borne, le SAMU s'est déplacé. Oui. Donc c'est absolument faux. M. Darmanin n'était pas sur place. Moi, je peux témoigner et j'ai des images à votre oui. disposition si vous voulez pour vous montrer montrer ce que j'ai vu.